Hein Hey, salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Zack Build. Aujourd'hui, euh, on va changer de thème, on va passer dans la construction moderne et on va construire pas à pas le, le, le monstre à que vous avez pu voir dans la petite vidéo d'intro. Mais alors pour cela, je vais devoir changer de pack de texture. Eh, mais sans ça, c'est n'importe quoi. Tu nous avais dit dans ton premier épisode qu'il fallait pas utiliser des textures packs différents, les shaders on construisait. Merci pour ton intervention, Billy. Oui, donc en fait, on va changer de pack de texture, et il y a des raisons à cela, c'est que le pack de base de Minecraft n'est pas réellement adapté pour faire la construction moderne. C'est vachement bien pour faire de la fantasy euh, ou du médiéval, mais euh, comme je vous disais, le moderne, c'est pas top top. Donc du coup, on va utiliser le Flow HD. Donc le Flow HD qui est un pack qui, lui, est bien adapté pour ce type de construction. Et, euh, et pourquoi j'ai choisi celui-là bah, C'est parce qu'il a un petit côté euh, euh, cartoon et épuré que j'aime bien, en fait. Donc voilà, ça c'est purement personnel. Et donc, on se retrouve tout de suite pour l'inventaire des matériaux. Pour réaliser cette construction, vous aurez besoin de 36 dart can 30 boutons, 6 iron crab 44 stone bricks perles, 8 leviers, 26 nocifs cobblestone wall, 4 fence guests, 4 fences vides, 2 zendaches, 4 fences, 12 stone bricks graves, 28 blaines de couleur, cartes, de carrettes, 4 de 4 de glace, de glass panel, 4 crânes, 2 styles, 2 styles, 4 de frames, 2 blocs de redstone, 4 cobbleroles et quelques toiles d'araignée. Hop, et là et donc on se retrouve pour le, le petit tuto construction pas à pas. Alors vous allez commencer. On va commencer par les roues tout d'abord. Vous placez euh, deux blocs euh, donc de black stain clay euh, côte à côte comme ceci et vous faites la même chose à deux blocs d'écart. Ensuite euh, on va compter quatre blocs. Une deux trois quatre voilà. Et on les pose comme ceci. Donc là vous avez l'emplacement euh, des roues euh, de la bête. Donc on va faire une forme de U, comme ceci. Et, tac, on va refaire la même chose dans l'autre sens. En gros, là, vous avez un trou, ici, là. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous passez sur le devant d'un roue. des petits boutons pour faire des boulons, et hop Je ne sais pas si on pourrait appeler ça un enjoliveur, mais... Euh, une petite grille au milieu. On met des escaliers... Comme ceci, Hop. et pour fermer la grille, on va mettre un levier dans le trou qu'on a laissé à l'intérieur de, de la roue. Et voilà, vous avez votre première roue. Donc euh, des roues assez massives, hein, le, le, le, la définition même d'un Monster Truck, hein, c'est que c'est un 4 roues motrices euh, avec des roues surdimensionnées. Je vais faire euh, les trois autres roues en accéléré, et on se retrouve tout de suite Donc on se retrouve avec nos quatre roues. Donc maintenant on va attaquer le châssis de la bête. Alors pour ça, moi je vais utiliser de la Mossy Cobblestone. Si vous n'êtes pas en pack de texture Flow HD, utilisez des murets de cobble standard. Là on utilise des, des, comment dire, les Mossy parce que ça donne ce petit côté un peu vert. Et pour faire un châssis plus foncé sous le dessous, ça rend plutôt bien. Alors, vous mettez euh, donc 4 blocs euh, de chaque côté comme ça pour faire l'arbre. Ensuite, euh, une fois que vous êtes là, vous mettez un bloc de support ici, un bloc là, vous cassez le bloc de support et vous faites 4 comme ça. Donc alors, un Monster Truck, euh, ça, ça marche comme ça. Vous avez donc euh, forcément l'arbre avec les roues euh, et vous avez un bloc sur lequel euh, les suspensions vont venir se fixer en fait. C'est-à-dire que les roues qui sont ici, vont pouvoir monter vers le haut ou vers le bas, c'est des suspensions relativement, euh, relativement impressionnantes. Donc pour représenter ces suspensions, on va utiliser donc, des barrières qui ne vont pas venir se fixer au bloc là. Et hop, des enclumes pour représenter ça. Donc là vous voyez, on a l'impression que, la... que cette partie là n'est pas directement attachée à celle là et qu'il peut y avoir du battement. Ensuite, euh... tac. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de prendre. Voilà, petit bâton. On va mettre des bâtons sur le milieu. Et on va faire euh, le, le châssis de la, la bestiole. Le, le châssis, la partie sur laquelle va reposer euh, juste après la carrosserie. Tac. Donc on arrive là. Et là, on va choisir où se trouve l'avant et l'arrière euh, du véhicule. Donc euh, pour l'avant, euh, moi je vais dire que ça va être de ce côté là, et là je vais venir placer deux coffres euh, du, du, de l'end. Si vous êtes en survie, vous pouvez mettre des fours, hein, ça rend très bien aussi. Euh, C'est pour simuler le moteur en fait. Et là je me suis rendu compte que j'ai juste oublié de mettre deux murets de cobble euh, pour cacher euh, les enclumes. Donc voilà, vous, là, vous vous retrouvez avec euh, un, un joli châssis. Donc maintenant, on va s'attaquer euh, à la carrosserie euh, de la bestiole. Donc on va mettre les garde-boues autour des roues. Allez, c'est parti. Tac. Maintenant, on va faire euh, le pare-choc. Vous donner une petite forme comme ça. Alors il faut savoir que les, les Monster Truck, euh, c'est euh, c'est des véhicules qui, en tout cas pour les pour les pour les Monster Truck modernes, c'est des véhicules qui euh, possèdent un, un châssis tubulaire. C'est-à-dire que le, le châssis est rond. C'est composé de, de barres de métal rondes et creuses intérieures. Ça permet d'alléger la structure. Euh, au niveau des moteurs, ils ont euh, des V8 euh, la plupart du temps. Euh, ce qui fait qu'ils ont quand même beaucoup de puissance. Et euh, ça leur permet euh, de faire des sauts et ce genre de choses. C'est assez drôle, mais euh, si vous allez... Euh, par exemple aux états unis ils ont des arènes et, euh, et donc ils, ils font des, des concours de monster truck où ils doivent sauter par-dessus des bagnoles et tout. tout. Enfin, C'est américain quoi. <rire> voilà, donc là on a euh, la, la carrosserie euh, de notre bestiole. Euh, maintenant on va utiliser des carpettes pour habiller le tout. Alors moi je vais utiliser, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre des carpettes euh, à cet endroit-là. Mais moi j'aime bien mettre un coffre. Ensuite shift euh, et espace en même temps pour pouvoir placer des blocs sur le coffre. Le coffre. Et vous placez deux carpettes comme ça. Voilà, comme ça vous avez un petit coffre euh, à l'arrière de la bestiole. Donc nous ça va être une, une forme euh, de pick-up hein, pour notre monster truck. Avec euh, bien sûr à l'arrière euh, rien et <rire> à l'avant la cabine. Hop, un petit peu de verre et euh, euh, petite anecdote aussi, euh, le premier Monster Truck euh, date de 1974. C'est euh, c'est donc un Monster Truck qui avait été euh, construit euh, euh, donc, euh, par une entreprise de, de véhicules tout terrain euh, qui voulait faire sa promo et donc a, elle a construit euh, un, un 4x4 euh, haut sur roue entre guillemets pour, euh, pour aller se balader dans les des foires etc etc etc et faire parler d'eux et comme c'est une opération euh, commerciale entre guillemets qui est bien marché bah, ça s'est un peu démocratisé par la suite en tout cas aux États-Unis et c'est pour ça que c'est connu aujourd'hui alors vous mettez d'abord des trappes à l'avant Hop, oula. Ah et là, vous mettez des leviers et vous actionnez les leviers. Si jamais par malheur vous faites l'inverse, bon, c'est pas dramatique, mais euh, et que vous avez la flemme d'aller retoucher au levier, vous mettez un bloc à côté, ça va créer une update et euh, la trappe va se refermer d'elle-même. Hop, donc on en arrive là. On va pouvoir reprendre la moquette pour fignoler l'avant. Donc là, pareil, Shift espace pour cliquer sur les leviers sans les activer. Et donc là on va mettre en place euh, les phares. Alors ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi euh, utiliser par exemple juste de la moquette euh, comme ça. Moi je vais en mettre parce que j'aime bien. Donc j'utilise des crânes pour ça. Si vous avez des, des packs de textures spéciales, vous avez peut-être euh, d'autres. Euh, d'autres choses à la place des crânes. Et les crânes, pourquoi je fais ça On ne peut pas les mettre sur du verre en fait. Par contre sur des blocs plats on peut. Et euh, bon, là, c'est pas pratique pour voir, mais ensuite, hop, la petite astuce, c'est de remplacer les blocs pleins par du verre. Et, euh, bah, la magie de Minecraft, hein, ça tient. <rire> voilà, donc on fait le toit. Hop Tac-tac Et alors là, on va vouloir mettre de la laine pour finir le toit. Donc, deux solutions. La première, pas terrible, on fait un empilement de laine. Mais euh, c'est l'endroit le, le, le, conducteur, on va pas mettre. Euh, on va pas mettre quelque chose. Alors, une petite astuce que certains connaissent sûrement déjà. Euh, on va utiliser du fil. Parce que le fil est très peu visible. Donc, on va le placer au-dessus des carpettes, comme ça. Donc, là, vous voyez, vous avez de, vos deux fils. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à placer vos tapis par-dessus. Et voilà, le tour est joué. Donc, de même, hein, je ne l'ai pas, pas détaillé quand je construisais. Mais pour faire des rétros, hein, un petit panel qui dépasse sur le côté. Et un, et un, un interrupteur, ça fait, ça fait des très bons... Des Très bons rétro, donc là on commence à avoir une bonne forme euh, de base euh, pour le monster truck. Maintenant, on va s'attarder sur tous les petits détails qui vont faire que ça va rendre sympa. Donc, des petits boutons sur le côté pour faire les prises d'aération, euh, bouton de portière et puis euh, et puis bouton tout le long. Tiens, ouais, voilà, soyons fous. Bouton tout le long, tac. Ensuite, euh, alors panneau. Tac, tac, tac, et tac. Alors plusieurs options euh, pour le Monster Truck. Déjà si vous voulez le personnaliser, vous pouvez mettre des crânes ou non. Euh, pour les crânes, moi j'utilise des... Des... des crânes de, de mob euh, standard. Mais euh, si vous êtes en survie, vous pouvez utiliser des crânes de Wither. Alors bon, ça coûte un peu cher et ça met un peu de temps à fermer, mais ça marche aussi très très bien. Donc euh, là je prends mes crânes. Euh, moi j'aime bien, j'en mets dans les phares, vous pouvez les laisser comme ça, hein, pour les phares on utilise des, des item frames. Ensuite derrière la même chose, les phares, et on va mettre un bloc de redstone, si vous n'êtes pas riche vous pouvez mettre des blocs de laine, ça marche aussi. Mais le bloc de redstone, euh, vous voyez, rend, donne plus cet aspect phare, justement. Ensuite on va utiliser des panneaux sur le côté pour mettre un petit poil de relief, voilà, comme ça. Tac. Tac. Plaque d'immatriculation. Alors, ça, c'est une petite référence pour ceux qui ont déjà joué à Age of Empire 3 et qui ont utilisé les codes. Hein, c'est pas bien. Je sais pas si. Euh, deux, trois. Alors, une lettre et trois espaces hein, pour euh, reproduire le même, euh, le même sigle que, que celui que je suis en train de faire. Donc, là par exemple, N, 123 2, 3, A, 1, 2, 3, T, 1, 2, 3. Et R. Voilà. Vraiment plutôt sympa. Alors, la même à l'arrière. Bon, on va changer. Qu'est-ce qu'on va mettre là hum... non, On va être original. Alors là, on va mettre qu'un espace entre chaque lettre. Hop. Donc, vous pouvez jouer comme ça hein, pour, euh, pour faire des écritures sur les, les panneaux, utiliser des petits sigles en haut, en bas, euh, comme j'ai fait là, les petites lignes là. Et au milieu, euh, là, on va être que deux espaces. Et vous mettez des espaces entre les lettres pour que l'écriture prenne toute la place. Et vous voyez, ça rend plutôt sympa. Donc deuxième personnalisation, en plus euh, des, des, des phares sur le dessus que vous, êtes, que vous pouvez mettre, euh, oui ou non. Euh, soit vous pouvez mettre, par exemple, des escaliers comme ça. Auquel cas, vous avez un monster truck, tout ce qui est le plus standard. Soit un petit détail que j'aime bien. Hop, deux barrières vers le haut et vous avez des cheminées. Et encore mieux, vous pouvez les faire fumer hop, avec des toiles d'araignée. Euh, en survie, c'est faisable aussi euh, pour les toiles d'araignée. Vous prenez des, des cisailles, vous les enchantez avec un livre euh, Steel Touch, une touche de soie. Et, euh, et grâce à ça, vous pouvez récupérer les toiles d'araignée qui sont dans les mines et les réutiliser. Hop, et du coup bah c'est terminé bah, pour la construction euh, euh, de la bestiole donc euh, je vais tourner un petit peu autour bah, comme ça pour vous montrer euh, un peu à quoi ça ressemble euh, et donc euh, bah je vous retrouve je vais je vais le mettre dans un petit décor un peu sympa et puis je vous montre je vous montre ça tout de suite je vous retrouve allez à toutes. et donc cette fois on se retrouve pas au, dans la forêt mais au bord de la mer donc, euh, se dire euh, au revoir <rire> oui c'est déjà la fin de la vidéo euh, donc voilà petit modèle euh, de Monster Truck n'hésitez pas à, le, à laisser un commentaire euh, ou un j'aime si vous avez euh, si vous avez aimé la vidéo et euh, comme d'habitude vous pouvez reprendre le modèle euh, faut juste dire d'où ça vient voilà voilà allez salut à tous c'était Zanzag Tchou. Hey, salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Zach Buil, on se retrouve aujourd'hui pour un, un, un épisode un peu particulier Puisqu'on va changer de... Non, tous mes épisodes sont particuliers en fait, faut que ça s'arrête ça Non mais non, mais en Zach, franchement tu pourrais pas avoir des idées un peu dans ta... Putain <tousse> ça, ça tourne quand même, hein. ça fait mal à la tête presque <rire>